Bonjour, je m'appelle Mathilde et je veux vous parler de « Ni lire ni écrire » de Yves-Marie Clément et Émilie euh, Van, Van Volson. Euh, C'est un livre qui m'a fort plu parce, parce qu'il est drôle avec le père qui ne sait pas lire. Et euh, je ne savais pas que les parents ne, pouvaient ne pas savoir lire. Et du coup, je voudrais vous lire un passage. Le, le livre avec une girafe sur la couverture. Oh, c'est Julie, Juliette la girafe. J'adore cet album, a dit Julie. Pendant que les deux copines papotaient, j'ai sorti mon portefeuille de ma poche. Et c'est là que tout a basculé. A, on organise une petite, un petit concours. Monsieur m'a dit Monsieur m'a dit à la libraire. Un concours, oui, c'est gratuit. Ça ne va pas en engagement à rien. Et il y a de beaux L'eau de livre a gagné. Tenez. Elle m'a donné une feuille et un stylo. Vous n'avez qu'à remplir. Ma... Vous n'avez qu'à remplir. Ma tête a tourné comme quand on est sur un bateau dans la tempête. J'ai pris le stylo. La feuille. Ma main a tremblé. C'est gentil. Et je dis, mais on n'a pas trop le temps. Bonjour, je m'appelle Sukenas et je, je voulais vous parler de Ni lire, Ni écrire de Yves-Marie Clément et Émilie Van Volsen. Euh, J'ai aimé cette histoire car le papa inventait des histoires euh, au lieu de dire la vérité car il ne savait pas lire. Mais à la fin, il, il, a, su, à la fin, il a su lire et cela était magique. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Jouer aux fantômes » qui est écrit par Didier Lévy et illustré par Sonja Bougaeva. Alors, euh, cette histoire m'a plu car elle m'a touchée et je trouve que ça... Je pense que c'est une histoire vraie et que euh, du jour au lendemain, eh ben, on peut se retrouver dans la même situation. Euh, euh, J'ai un passage préféré. C'est quand la, la mère dit rue des Cascades, là où j'ai grandi, là où arrivait aussi ces lettres qui laissaient maman toute pâle. Qu'est-ce qu'il y a, maman Ça va Oui, mon cher, et tout va, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Elle repliait la lettre et souriait. Elle est très forte, ma maman, pour faire comme si de rien n'était. Donc c'est pour ça que, que j'apprécie ce livre, car il fait très vrai et qu'il peut, il peut représenter bah, une vraie histoire. Bonjour, euh, je vous présente « Tu vois, on pense à toi ». J'ai bien aimé ce livre car il de, ça parle d'amitié et cela se passe au bord de la mer. Bonjour, je m'appelle Dunia et je vais vous parler de « Tu vois, on pense à toi » de Cathy Itak. J'ai beaucoup aimé cette histoire car il y a de l'amitié quand elle donne la boîte des trois cailloux qui renferme ses propres sentiments à ses deux amis. J'ai beaucoup aimé aussi les aventures à remonter de Clément et de, Noah, de Nolan Markild, qu'ils ont de bons souvenirs à raconter à Alwina. Je vais vous lire un passage que j'ai bien aimé. Mais ce caillou existe, tu sais qu'il existe, et on n'ira pas le jeter dans la mer comme les tiens. Au contraire, on va te les apporter. Il rentre pile dans la boîte des trois cailloux. On les avait gardés précieusement, et Albin nous a aidés en nous prêtant du scotch pour la fermer. Ce caillou pourra... Ce caillou, tu pourras le laisser sur la table de nuit à l'hôpital. Il te parlera de l'île Scobie, celle qui existe en vrai. Je m'appelle Alyssa et je vais vous parler du livre « Tu vois, on pense à toi » de Cathy Itac. J'ai aimé ce livre car ça parle d'une histoire d'amitié entre trois amis, Nolan, Alouena et Clément. Et euh, j'ai beaucoup apprécié l'histoire des trois cailloux qui renferment la douleur d'Alouena et euh, les histoires imaginaires de Clément et Nolan pour euh, rendre le sourire et faire rêver et faire rêver Aruena. Bonjour, je m'appelle Kylie. Je vais vous résumer. Euh, tu vois, on pense à toi. J'ai aimé cette histoire parce qu'il a de l'imagination. Car le fait que Cathy Etaque a inventé une petite île. Aujourd'hui, je vais vous présenter « Joyeuse Pâques et bon Noël » de Hubert Ben Kemon. Euh, J'aime beaucoup cette histoire car elle me rappelle euh, mon arrière-grand-mère qui euh, serait capable de fêter mon anniversaire un autre jour que le bonjour, euh, de fêter beaucoup de choses, donc le mauvais jour. Bonjour, je vais vous présenter euh, Un piano pour Pavel de Mimi Douanet et Amandine Laprune. Euh, J'ai bien aimé ce livre euh, parce que c'est touchant. C'est l'histoire d'un garçon euh, qui, euh, qui n'a pas, enfin, pas de parents et euh, il aime bien jouer euh, du piano. Euh, du coup, bah, euh, il va dans les gares pour euh, faire euh, du piano et... Euh, il y a une partie que j'aime bien, c'est euh... Excuse-moi Pavel pour le retard, ça bouchonne rue Paradis, un véritable enfer à cette heure-ci. Le petit a levé ses yeux, bruns vers ses yeux bleus, et a juste bal, balbutié. Bonjour madame, émue de le voir si intimidé, elle a répondu Tu peux m'appeler Sidonie, comme tous les enfants de ma grande famille d'accueil. Puis elle a pris de la main du gars du gamin, et ils ont quitté le parvis de la gare pile au moment où midi h 30 sonnait au clocher sur les hauteurs de la ville. Et euh, bah, j'aime bien la fin parce que bah, c'est là où bah, sa, sa, sa maman adoptrice euh, vient lui annoncer que bah, c'est une musicienne et en même temps une pianiste. Je vais vous parler d'un panneau pour Pavel écrit par Mimi Douanet, et Amandine Laprin, c'est un petit garçon qui, qui, va dans un, qui est dans un foyer. s'est fait adopter par une maman qui est musicienne et qui joue du piano, comme le petit garçon.